Bienvenue au Jardin solidaire, je m'appelle Franck et nous allons aujourd'hui dans le cadre des animations jardin au naturel faire une présentation des petits trucs que l'on peut mettre en place pour préserver l'eau dans le jardin et en particulier en ce moment avec euh, le soleil qui, euh, qui revient allez, suivez-moi Donc euh, nous voici devant euh, trois plantes euh, gourmandes en eau, le chou qui est particulièrement gourmand, avec des racines qui ont du mal à, à s'installer, donc c'est pour ça qu'on va faire attention à lui, le céleri, et puis on a euh, la tomate qui euh, surplombe. Donc le paillage pour ces plantes est très important, en sachant qu'il bah, y a des, des périodes où il faut les arroser, et en particulier euh, quand on est à ce stade-là, où la tomate commence à se former. Donc voilà, on a, on, a, on a la fraise aussi qui est très gourmande, et on va mettre en place, pour les protéger, et eh bien, euh, des petites astuces, le paillage. Donc là, je suis en train de réaliser un paillage avec, euh, avec de la paille, le paillage paille, euh, qui est euh, le paillage estival. Nous voici sur un, un paillage qui a été installé sur des, sur des courges. Euh, ce, ce paillage, on va le voir, va permettre de garder euh, l'humidité. Et là, on va bien voir que la terre dessous est encore fraîche. Bon, le soleil vient de, de refaire son apparition, mais euh, mine de rien, si on regarde à côté, j'ai une terre nue, pour l'instant pas exploitée, mais on voit bien la différence par la couleur, la présence de l'eau euh, sous le paillage, sans paillage. Donc en surface, vous avez déjà en l'espace d'une journée, vous avez une terre qui est très argileuse pour notre part, qui a déjà séché, et grâce au paillage, bah, tout va bien, Voilà, une bonne fraîcheur, donc on n'a pas besoin d'arroser. Donc là, le paillage que j'ai réalisé, c'est un paillage avec, euh, avec de la tombe de gazon, mine de rien. Cette tombe de gazon qui, euh, qui a une journée, hein, qui, qui est encore un peu fraîche, et eh bien c'est un, un très bon paillage. On a toujours cette appréhension que ça brûle euh, les plantes. Bien utilisé, ça brûle rien du tout. On va le poser, on peut en mettre une couche quand même assez, euh, assez importante. C'est un paillage de surface, donc pas de contact avec les racines. L'intérêt de la tonte de gazon, c'est qu'elle va se dégrader au fur et à mesure et elle va apporter de la matière, de l'azote, au fur et à mesure qui va s'infiltrer dans le sol et qui va nourrir la plante. Des essais ont été réalisés aussi sur des salades et le paillage tonte de gazon était aussi bon que le conventionnel et traditionnel bâchage plastique ou bien aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, de la paille. Donc les besoins en eau, on a, on a paillé euh, avec la tondeuse de gazon, on peut pailler avec, avec du foin aussi. Mais après, mine de rien, même si on paille, bah, il faut quand même euh, arroser ou pas. Ceci, le pliviomètre, va, va vous permettre aussi de savoir euh, bah, tiens, à quel moment je peux vraiment arroser. Sachant souvent, euh, la, la pluie de 20 mm, c'est le minimum pour avoir un arrosage quand même assez conséquent. Sur un mètre carré, il faut à peu près 15 litres d'eau. Voilà. Là, j'ai un arrosoir de 12 litres, voilà. Et ça permet de, de, de se donner euh, bah, une idée de ce que je dois arroser. Nous, dans nos jardins, on, on utilise encore les arrosoirs. Il existe des systèmes de goutte à goutte que vous pouvez utiliser euh, dans le commerce. On peut aussi euh, être inventif avec des, des, des bouteilles de lait là, coupées au-dessus, avec des trous dans le bouchon. Et là, on va avoir quelque chose qui va permettre de... Alors, pas de garder l'eau, vous voyez, il n'y a rien, mais de diffuser l'eau. Alors là, à une très grande vitesse. Et puis si vous rajoutez un petit peu de terre, vous allez avoir un système, tac, qui va faire un petit goutte à goutte. Là, il y a de la terre qui s'est euh, euh, sédimentée au fond de mon bouchon. J'en ai mis un petit peu pour voir comment je pourrais faire un filtre, en fait. Quand vous avez des tomates, on conseille toujours les tomates vraiment d'arroser au fond du trou, par exemple pour que les racines aillent directement le plus profondément possible, pour aller chercher l'eau, là, dans notre terre, une terre argileuse. Donc, mine de rien, quand vous faites un arrosage par semaine, parfois c'est suffisant, et même, ça peut être des arrosages beaucoup plus euh, éloignés, si vous utilisez des systèmes paille, goutte à goutte, et eh bien là, on peut faire des économies d'eau et des économies de temps, puis il y a un truc qui est bien, c'est de mettre le doigt, dans la terre, grattée, pour se dire que, effectivement, est-ce que j'ai besoin d'eau ou pas. Voilà, là j'ai une terre fraîche, j'arrive à faire des, des petits boudins, c'est une terre argileuse. Hein. Voilà, donc là, euh, les besoins d'eau, ils, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont nuls, tout va bien.